Cela dit, la news primordiale, c'est bien entendu le championnat du monde de yoga sur poteau que nous avons tous attendu avec impatience. Oh Et oui, plus de 15 pays se sont affrontés dans cette compétition de haut vol. Des athlètes euh, huilés, vêtus dans le plus simple appareil, on luttait courageusement sur ces poteaux en bois qui, rappelons-le, mesurent la taille au garrot d'un petit éléphant d'Asie. Des acrobaties hors du commun. C'est très impressionnant. On voit ici un des moments forts de la compétition où le yogi-acrobate exécute un magnifique jeté de fessier Et maintenant la fameuse figure du T, puis du D. Voilà, des acrobaties incroyables qui laissent vraiment rêveur. Alors on rappelle que ce sport qui attire de plus en plus de pratiquants reste néanmoins très risqué. Et oui, car une perte de slip ou une blessure par Richard peut se produire à tout moment. Donc si vous voulez le pratiquer depuis chez vous, restez prudents